Déclaration des députés, député d'Oshawa. Monsieur le Président, lorsque j'étais jeune, j'ai passé beaucoup de temps à notre bibliothèque publique. J'aimais lire et découvrir, explorer. La bibliothèque faisait partie de mon apprentissage comme cela est pour plusieurs enfants à l'échelle de la province. Les bibliothèques sont un centre pour ceux qui ont besoin d'aide, qui veulent imaginer, inventer, les gens qui ont besoin d'un endroit où il fait chaud, où on est bien entouré. Ce premier ministre a décidé de Laisser de côté notre réseau des bibliothèques. Ils s'attaquent à l'accès à ces bibliothèques. 50 du budget a été retiré. Et cela affectera les prêts entre les bibliothèques ainsi que la formation et le soutien d'organisation. Ce n'est pas toutes les bibliothèques qui ont toutes les ressources et jamais écrites. On, se, on dépend donc de, du partage entre ces bibliothèques. Il y a des programmes qui aident lorsqu'une salle de classe a besoin de 20 copies. On aide l'éducation des jeunes ou lorsque les gens ont besoin d'un... De, de, d'un livre audio, par exemple, parce qu'ils ne sont pas en mesure de lire. Ce gouvernement parle de vouloir centraliser les réseaux et d'être plus efficace. Eh bien, il y a un, for un exemple qui fonctionne. Il le retire et, Monsieur le Président, c'est simplement parce que ce mi Premier ministre veut se débarrasser des bibliothèques. Député de Markham Thornhill, Monsieur le Président, je prends la parole aujourd'hui pour parler de la perte de vie au Sri Lanka au cours du dimanche de Pâques. 200 hommes, femmes et enfants ont été tués dans cet acte de terrorisme. Malheureusement, nous savons aussi que l'on avait été averti de ces attaques préalablement en tant qu'anciens réfugiés politiques du Sri Lanka, moi et ma famille et plusieurs autres ont été affectés par cette attaque ici au Canada. Ces actes n'ont pas leur place dans notre société, encore moins au cours d'une célébration chrétienne. Ces actes terroristes que ce soit contre les temples, les synagogues ou les mosquées ou les églises sont inacceptables. Et ici, ces actes nous rappellent que sont une attaque à notre démocratie, Monsieur le Président. Nous devons agir en solidarité, parler de façon unie contre ces crimes haineux et rejeter la division et la haine. Aujourd'hui, nous sommes en deuil et alors que nous avons les, les victimes à l'esprit, nous voulons aussi avoir de la compassion entre, envers tous ceux de toutes les religions et races. Le droit à la religion est un droit libre qui ne devrait pas être, être menacé. Merci. Déclaration de député. Député de Niagara Centre. Merci. Je suis heureux de prendre la parole aujourd'hui pour parler du Centre multiculturel de Niagara. C'est un organisme qui m'est très cher, non seulement en raison de, du travail important que cet organisme fait, mais parce que j'étais directeur exécutif pendant de ce centre pendant huit ans avant d'être élu ici. Ce centre est un organisme à vie non lucratif euh, où il, avec un personnel de 40 personnes et plus d'une centaine de bénévoles qui aident les nouveaux arrivants alors que ces nouveaux arrivants cherchent une nouvelle vie ici au Canada. Nous avons... Un festival, le festival de plus longue date sur le folklore à Niagara, et c'est un moment où le centre ouvre ses portes pour faire connaître les cultures, traditions, arts et nourriture de différentes cultures. Du 2 au 26 mai de cette année, il y aura plusieurs euh, portes ouvertes à l'échelle de la région du Niagara et plusieurs familles syriennes se sont installées, entre autres à Niagara. Ces familles ont maintenant créé un groupe qui s'appelle Syriens à Niagara et où ils enseignent à leur collectivité leur expérience. Je suis très fière d'eux. Pour en apprendre plus sur ce festival, allez... À folk-art.ca folk, euh, pour en apprendre plus. Scarborough, Rouge Député de Scarborough-Rouge Park. Merci. The... Je prends la parole pour parler des attaques à la bombe au Sri Lanka et honorer les victimes et leurs familles. J'aimerais commencer en remerciant mes collègues et la population ontarienne qui ont participé dans les dou douzaines de cérémonies de vigiles pour ces attaques. Je ne peux exprimer le deuil qui m'accable. Je l'ai dit auparavant et je vais dire, je vais le dirai de nouveau. Toute forme de violence est inacceptable. La discrimination de, sous toutes ses formes est intolérable. J'ai quitté un, un génocide brutal. Il y avait des attaques ciblées contre les minorités ethniques. Et donc, ces événements m'ont affecté de façon très personnelle. Des enfants innocents, des femmes, des hommes, qui ne voulaient que célébrer Pâques, un festival joyeux dans la foi chrétienne, ne seront plus en mesure de le faire. Et la mémoire des survivants, sera affecté à jamais par cette tragédie. Alors que nous approchons le dixième anniversaire du génocide tamoul, nous devons réaffirmer notre engagement de combattre les crimes contre l'humanité et de rechercher la justice et la paix. Merci. Député de Waterloo, merci, Monsieur le Président. Abigail Lobsinger à 6 ans. Elle vit avec un cancer de. En quatrième étape, euh, qui, elle a dû encourir différentes transfusions de sang, chirurgie, et évidemment, cela a affecté de façon financière sa, sa, sa famille. Les familles, les médecins lui ont fait différentes prescriptions alimentaires. Euh, elle doit payer près de 34 000 à chaque année pour cette alimentation. Elle était couverte sous l'assurance santé plus, mais ce n'est plus le cas. Lorsque ce mois-ci, ses parents ont été chercher ses, son alimentation, elles se sont fait dire que ce n'était pas couvert. Ce gouvernement à retirer les ressources des familles en changeant l'Assurance maladie plus sans les avertir et sans les consulter. Ces changements ont été faits sans considérer qui se retrouverait perdu dans le réseau. Les jeunes comme Abigail n'ont pas été considérés. Ce gouvernement doit établir ses priorités et couvrir cette alimentation par le, le régime d'assurance maladie. Abigail doit être la priorité de ce gouvernement. Merci. Déclaration de député. Député d'Ottawa-Sud. J'aimerais demander le consentement unanime pour faire une déclaration de député pour les indépendants. Le député d'Ottawa-Sud demande la permission de faire une déclaration de député. C'est d'accord D'accord. Député d'Ottawa-Sud. Merci, Monsieur le Président, et je remercie mes collègues. Je voulais simplement. Appuyer les propos des députés de Markham Thornhill et de Scarborough Rouge Park uh, et exprimer les condoléances de ma famille, de mon parti, à toutes les familles qui ont été affectées par les attaques à la bombe au Sri Lanka au cours de Pâques. C'est un événement horrible qui a affecté non seulement le Sri Lanka, mais le Canada et les gens de ma circonscription. Je voulais aussi exprimer mes condoléances aux familles affectées par euh, la fusillade à la synagogue de San Diego au cours du sabbat. Ça s'est produit à Pittsburgh il y a six mois, chaque semaine, euh, il semble qu'on se prenne la parole pour euh, parler de deuil euh, sur ce qui se passe dans le monde. Ces actes de, de haine sont féroces sont instantanés, et nous vivons dans un village mondial, donc nous sommes tous affectés. Ce qui est très important de comprendre, que ce soit euh, les sentiments anti-chrétiens, anti-musulmans, anti-juifs, il ne faut pas simplement dire que ce n'est pas acceptable, mais c'est que lorsque ces petits gestes se produisent, lorsque l'on vandalise ce que ce soit des synagogues ou des églises, il faut en parler. Je remercie mes collègues encore une fois du temps qui m'a été accordé. Brand. Dé député de Brantford-Brand. Merci. C'est un honneur de prendre la parole pour parler d'un événement spécial qui s'est produit à Brantford, à Brantford le 13 avril. Le Club de Kohana de Brampton a célébré son centième anniversaire. Ils ont été établis en 1919. C'est le club de troisième plus longue date au Canada. Ils ont beaucoup de bénévoles, ils organisent différentes activités, plusieurs projets qui incluent des levées de fonds pour les collectivités, pour appuyer des organismes tels que les services de santé de Brent, les centres de soins palliatifs, etc. Ce club a montré beaucoup de soutien et de dévouement vers la population de Brentford et de Brent, et en plus de ces activités, ce club a travaillé avec Qantas International national pour organiser des programmes de Mars, par exemple le projet d'élimination de différentes maladies, Monsieur le Président. Dans ces 100 ans, ce club a montré un engagement continu pour assurer un meilleur monde et donc je demanderai à tout le monde de se joindre à moi et de célébrer le centenaire de ce club. Député de Timmins. Monsieur le Président, encore une fois, la communauté de Ketchikan est évacuée. Ça fait 17 ans d'évacuation continue. On dépense des millions, des dizaines de millions de dollars à chaque année pour déplacer ces membres de communauté, que ce soit vers Cornwall, Capuské, St. timmins Et ce qui est vraiment frustrant dans cette collectivité, c'est qu'un accord a été signé entre les Premières Nations, la province de l'Ontario et le gouvernement fédéral pour déplacer la collectivité. J'étais là. Lorsque j'étais député pour Kassasshoa, en tant qu'ancien député de Timmins, et James, ça a été signé il y a des années et qu'on commencerait immédiatement à faire ce qui s'impose pour déplacer cette collectivité sur un terrain plus élevé. Ici, ça ne prend pas un, la, de, de grandes connaissances pour les changer, de, pour les déplacer. Il faut simplement les mettre sur un terrain plus élevé afin d'arrêter de les déplacer. Je demande à ce gouvernement de respecter son accord. Nous avons été signataires du Traité 9, mais aussi de l'accord entre la communauté de Kassachouan, du gouvernement fédéral et nous-mêmes, afin de déplacer cette collectivité sur des terres plus élevées. Faisons-le. Assurons-nous que les gens soient sur un terrain plus élevé afin qu'ils arrêtent d'avoir peur le soir en se couchant parce qu'il y aura des inondations. Merci. le député de Tobico Lakeshore. Merci, Monsieur le Président. Bon après-midi. J'aimerais parler de leaders étudiants dans ma circonscription. À l'Académie Bishop du District scolaire de Toronto, travaille de façon acharnée pour lever des fonds pour une excellente cause. L'équipe SLAM, c'est une équipe de leaders et de mentors, euh, veulent lever 6 dollars de fonds pour acheter des bicyclettes pour les enfants dans le besoin dans les écoles de Toronto. Je suis très fière de dire que ces étudiants qui ont travaillé de façon acharnée ont atteint leur objectif une semaine avant les délais qui s'étaient imposés. Le 30 avril, l'école Bishop helen accueillera des élèves pour leur donner des bicyclettes, ces bicyclettes seront données aux élèves afin qu'ils puissent avoir une bicyclette juste à temps pour la belle température. J'aimerais saluer Sophie Constantinino qui m'a raconté, qui m'a parlé de cette belle initiative. J'aimerais remercier les, le personnel, les étudiants, les donateurs qui ont fait en sorte que cette campagne soit une réussite. Je suis fière de représenter des étudiants aussi exceptionnels tels que ceux-ci. Merci. Député de Mississauga Centre. Merci. L'avril est le mois de sensibilisation au cancer. Plusieurs Canadiens recevront un diagnostic de cancer au cours de l'année. Vivent au moins cinq ans le diagnostic du cancer. Le cancer demeure la principale cause de décès au Canada. Cancer does not Le cancer ne discrimine pas. Il affecte tout le monde, toutes les professions, tous les parcours. Cette chambre ne fait pas exception. Plusieurs d'entre nous ont été affectés par le cancer, entre autres euh, certains qui ont desservi en tant que députés. Le cancer du rein est en augmentation, du foie, pardon, est en augmentation. 12 200 personnes mourront en 2019 de cette maladie. Norman Jamison, député de Norfolk County dans le, la 35e législature, a été, est décédée de ce cancer le 3 octobre 2017, Plutôt aujourd'hui. Le réseau de survivants du cancer, Carrie, Sharon et, et Eileen, qui sont les filles de ce, cet ancien député, ont tenu une réception. Je remercie à tous mes collègues d'y avoir été. Ça nous a donné la possibilité de prendre une pause, de réfléchir et de partager la façon dont le cancer nous affecte tous et d'honorer l'avis du député Jameson. Ensemble, nous pouvons être une bonne voie pour les patients oncologiques de la province. Merci. C'est tout le temps que nous avions pour les déclarations de députés.